Seigneur, de l'ordre pour que moi capable d'annoncer faux prophètes, ça Faux prophètes ça y a mais ça bon de le faire avec eux dans pays. À la demander pour quitter te payent. À tout même j'ai demandé étrangers qui ont fait commerce trafic, yo, qu'ils te pays C'est comme ça la demander pour quitter le pays. Et ma, bay, ma cité non, yo. Et yo bail un pile problème dans pays. Yo, fin pile monde quoi non, yo dans pays. Et et y a presque un pile d'hommes péri dans pays. M'a dit que Jean 2 m'a je quelques, mais pas tout non. Pipiti, je ne m'ai pas cité, mais plusieurs faux prophètes avec faux Christi, je ne vais citer là. et m'a baillé quelques versets sur les faux prophètes, Ezekiel chapitre 13, Ézéchiel et Matthieu 24 verset 3 à 14, Élique 17 verset 20 à 21, Jérémie chapitre 23. Et, et tout parle de faux prophètes. Et faux, ma parle, ma baye faux Christian avant. Faux Christian, mais ça le vle dit. Le vle dit, monde qui vini son nom Jésus. monde qui viennent qui pample place Jésus. Tant que monde dit, c'est le praloua, c'est le pral ren, c'est le grand prêtre royal, c'est le tête pays. Wa. Et puis pourtant mon parcours bon Dieu, il di, est pas d'accord avec Jésus. Il dit Jésus, c'est pas non Jésus ça. Et Jésus depuis moi-même petit, c'est de Jésus que moi-même connais qui et a parlé dans le pays, Et Jésus fait pile parait pour moi-même, t'es malade bien mal mou, guérit. Votre manteau ouvert quatre fois non petite, tu m'as fait te faire celle dans votre main dans l'hôpital général me fait 42 jours l'hôpital, c'est Jésus qui guérit. Et puis il dit, monsieur a dit, puis qu'on parle, puis qu'on cite non Jésus. Et mais bon Dieu, pral Avili, non, moun sa yo, y même là, de yo qui dim Jésus, c'est fait, même lui. Yo dim Jésus, c'est Jésus, c'est lui qui fait, même Mais y a qui dit, c'est qui Jésus, le Seigneur dim dénoncer non, yo et radio, et pour yon sur les réseaux sociaux, pour tout le monde connaît ça, parce que le gouvernement le gouvernement s'accamper, le gouvernement après pour yon pour le pays. Et si vous pas quitte le pays, yon approuille yon dans le pays. Et quelque chose à côté de bon Dieu après la vie yon. Je vais quelque citer quelques noms, «Gayon events, brillant, branch ». «Gayon kelle, events, brillant, branche Vous tenez pour le peuple. Gayon qui est le Events Branche. dame qui est Marie Sylvanie ranzei Ça, c'est un monde, bon Dieu, accompli yon prophétie sous qui est écrit dans Zacharie, chapitre 5, verset 5 à 11. Et Zangelante dit, Zachary, Zachary dit, c'est un panier, panier, c'est un pays, un pays, pays, et c'est tout péché qui est dans le pays, c'est dans le panier. Et puis, il y a une couverture de plan sous le panier, un couverture de plan levé il y a femme qui chita, dans le panier. Et puis, femme ça, yo prend femme ça yo levé yo au eh, lieu pour retirer l'ampanie panier, et puis au peser l'entrée plus dans panier puis mettre couverti plomb sous lui ça veut dire Silvanirandez il y a un gros poids pour lui sous lui et eh mais ben, Silvanirandez c'est c'est lui bon Dieu choisi pour l'accomplir prophétie ça sous lui ça veut dire pendant le pays qui remplit à péché qui c'est Haïti en belle chita dans pays et eh bien elle vini même il prend non bon Dieu il dit c'est bon Dieu qui voyait lui même dit c'est lui qui la vie il dit lui c'est Ève il dit lui c'est Miriam il dit c'est madame Soulou. Il dit comme ça que il parle pas non Jésus c'est pas lui même ça il dit bible ça pas bon parce que bon dieu fait rencontrer avec elle face pour face bon dieu fait rencontrer avec elle dans la cali dans belle vie 78 Dans la il dit comme ça Jésus ça c'est pas vrai non il dit comme ça que Couleur, il change couleur. Yo. Noir, il dit noir, c'est pouvoir. Pourtant, noir, alors, noir, ouais deuil. Ou la mort, ou maçon loge, ou bah, on samedi. Et bien, il dit noir, c'est pouvoir. Il dit qu'on ça mauve, le bon Dieu te montre le côté eh, que, eh, tant que reine, chaque côté le met pied, tout le pied, c'est mauve. C'est mauve, tout toute la terre, c'est mauve, li le qui veut dire que Sylvanie Ranzé, c'est un monde qui blaye la mort sur toute la terre. Parce que dit dit non, mauve, Mauve les dit, est mauve ou est gede, et mauve c'est fait des mots fait gede que lier et bien lui même lui dit toute la terre pendant le hiver toute la terre tout mauve couleur couleur mauve et lui changeait toute couleur yo en pâle, et j'en ai là mauve li dit c'est royauté mauve pourtant mauve pas royauté vraiment mauve c'est la mort li symboliser la mort fait guider. noir même symbolise tout la mort li même li dit mon noir c'est pouvoir rouge qui symbolise victoire li balon l'autre sens blanche, qui symbolise. qui vle veut dire pureté li balon l'autre couleur toute l'autre couleur yo li changer yo et puis l'a dit c'est Google c'est ça Google ball m'a tout fait le connaît ça Google c'est un système électronique que lié il li pas bagaille qui se divine mais on a dit divine google n'a pas de bagaille mais vrai bagaille l'en et en e définition c'est dur. pour bailler Hoje, Alors, enfin, qui, vraiment, et Dieu pour Alors parlons-nous de Sylvani on dit non même pas ça. Ça est Zacharie 5 verset 51. On a pour deux femmes, deux femmes qui yobayo yon zèle qui t'a volé ce potentiel-là. Yobayo yon zèle tant qu'on bête que les cigognes, cigognes sont bêtes qui un gros zèle. Eh bien femmes ça yoyo même qu'après rap on prend un panier, Il a levé à veille, il a monté à veille et puis on va le bâtir en temple. Il y côté qui est le chinea. Dans la Bible là, il dit Babylone peut-être côté à son côté idole seulement chine il a lieu en Israël et deux femmes ça parmi deux femmes ça c'est moi-même et bon dieu bon moi bon dieu bon moi l'autre femme non quoi. Hier soir et m'a bien pour me citer non l'autre femme là et et c'est deux femmes qui pour pour camper tant bon dieu a et bien Silvania Ranze c'est une prophétie qui est écrit sous lui you faut christ et gon l'autre madame yo dit et yo dit qui m'a prendre ki rete delma 33 li gen temple spécial li, li dit c'est lui même qui maman marie il dit c'est lui qui maman marie et bien c'est un faux christ parce que maman marie son faux prophète parce que maman marie mouri li t'était fait Jésus li mouri la tante dernier jour li est tombé la dernier jour pour que li capable aller côté bon dieu réservé pour lui hein dit dit c'est maman marie m'pa kon mais yo dit Delma 33 li gen un temple. Il pasteur qui dit qu'il prend la loi, il est le pasteur Manora, ça c'est au cas païtien, pasteur Manora. Gayon qui a vécu au mestique. Il dit que mon Dieu presque fait tout le bagaille. Pendant il était temps, il a entendu sur la radio, il était écrit. Et puis la a parlé avec moi, il dit que mon Dieu va faire tout le bagaille là très bientôt. Ça veut dire il dit que mon Dieu va voir le mystique pour le faire un temps, pour le retourner. Ça veut dire c'est lui qui va le gouverner dans pays comme moi. Lui non parce que le téléphone m'a été perdu. Youn ka viv au mystique. Gen l'autre qui est le monsieur et si fasse l'éveillé Et si fasse l'éveillé anti comme ça. Et que li pral ou a Et salomon te gen plusieurs madames Et bien bon Dieu dit, il faut que li quatre 4 madame. li gagne 3 déjà, rete youn. Et même a dit, et si fasse l'éveillé Et bon Dieu, pral juger le venger avec lui. Parce que Jésus-Christ te mourir sur le bois du calvaire pour pécher toute l'humanité t'es capable de pardonner mais jésus même c'est bon dieu que vous le petit bon dieu il dit yo seul madame yo seul mari dans avant jésus christ et yon garçon t'es qu'à gagner plusieurs madame, mais depuis jésus christ finit de c'est yo madame yo mari si ou ta pas ou t'as vint être payant ou t'as tout cause bon dieu effondré payant parce que t'as vini avec tout ou t'as tout rentre avec toute immoralité ou écoutez que ou gagne ou gagne quatre ou gagne quatre madame alors que là Jésus dit gardez seulement gardez un fier en regard pour déshabiller, habiller ou commettre adultère ou même même ou ou ou nous prend quatre madame qui veut dit adultère et dans quatre madame là gainou nous râler le lacaille maril ou fait quitter maril ou vinnou fait le vinnou jouer nous et c'est gros châtiment ou le payer pour ça et si fasse le veye. Gen lot qui et Monsieur Philadelphie, en blem ni, c'est Somme 46. Il dis, c'est l'Ik tout pays Et Philadelphie, li bay tout drapoum dans le blem ni, tout de Somme 46, et puis tout pour le mette tout ensemble net, que que bon Dieu bal tout drap pour Gen yon lot femme qui relève Béatrice. Béatrice sa, c'est les même qui est venu pour ton message, dit pour Somme, tout avec yon, on lot qui quoi non? Kone, on connaît on, on, pour, pour lui. et puis a dit bon dieu dit pour et, tout est, est, est comme on dit mille et puis au bas et et et négocier au puis bay 10% la cité non a perd cité non l'autre monde aussi a pas rien ma douce abbé Dieu est grand Dieu est fidèle Dieu est merveilleux Dieu que le ciel l'alquetera tout le bagage c'est pour lui le ciel là avec terre c'est pour lui et l'argent et l'or c'est pour lui bon Dieu pas pauvre bon Dieu pas d'un avinement des ti avinement des pains ti comme pour pauv pour pauvres vous bon Dieu apprend pays il nan est méchant pour que li capables vraiment Vrai pauvre, ou tande, bon Dieu pas pauvre, bon Dieu pas jambes, moi de 10%. Et puis tout, moi de 10%, qui est-ce que tu as pour le bail pour que tu as pris le bail? Et bien, c'est un faux Christ qui vini sous non, bon Dieu, et puis il dit, pigas, pigas, cité non Jésus. Il dit, pigas, cité non Jésus, depuis mon di pigas, cité non Jésus, ou tout, ouais, ki moun, moun, sa y Bon Dieu, dit, m'site non. Beatrice, ou pa ka parle encore, et sous moun, ou pap ka parle sous moun, encore, bon Dieu pral venge avant. Genon kele, jinou, jinou, c'est un monde, bon Dieu t'es choisi. Bon, bon Dieu t'es choisi pour porter message li Mais peut-être qu'il cherche du monde, il fait un monde qui pour ça m'a mis tes genoux là-dedans C'est parce que c'est lui-même qui bail qui dit, bon Dieu, dit, bali plan, temps plan, plan, temps en Haïti. Et il dit, son blanc, qui fait le blanc, mais blanc, t'es pas arrêté, on comme ça. Et puis, je nous dit, même avec Sylvanie Randzei, qui c'est une prophétie satanique, eh, écrit sous lui. La prophétie a dit que c'est méchanceté qui qui font ça et ou bien en français, a dit c'est l'iniquité qui est femme. Eh bien, même gens avec dit que c'est méchanceté qui est un temple qui est un temple qui est un temple c'est titanien temple Yo, yo ou dit konsa ça que c'est titanien et et et et temple on le se c'est pas vrai. M'ap tout déclarer mais qui côté grand temple bon dieu et si yon à pied c'est dans mon boutillier Montaille si yon en pays d'Haïti. Jérusalem, c'est pas au prince. Montaille si c'est dans mon boutilier que la pied. Bon Dieu, nettoyer le nettoye mon boutilier propre. Moun ki nan mon boutilier pap ka la, encore. Bon Dieu, pral retire yo. Bon Dieu, pral retire tout libre à nettoyer mon taille boutilier. Grand temps, bon Dieu, et hein? eh, madame Ginou, c'est dans mon taille la pied, c'est pas titanien. Si ou dit titanien, là ou dévie, Parce que si ou te prôte message pour le président préval, c'est parce que c'est mon abond. Dieu, les 12 janvier, viennent le fait. bon, Dieu te vois, dis, que quelqu'un douze janvier janvier le faire. Il m'a appris de recevoir, mais si vous n'avez pas dit temple, c'est parce Ou dévie. D'ailleurs, ou était dans l'église adventiste et que, bon Dieu, mon dieu, choisit, pas qu'il doive arrêter dans le temple satanique. Mon dieu, choisi, pas de arrêter dans le temple satanique, il doit mettre à pas Vous voyez, message ça pour vous-même. Et puis, Guyon qui est le Emily. en Emi était non Nord-Ouest, Nord, Nord et Sud-Est. Dans Sud-Est, en ligue un, gros temple. Dans Sud-Est, il tape Vive Canada. Et Lady Céline qui est première, première dame dans le pays d'Haïti. On l'a mal. On t'a rencontré à Vély. L'élève de, l de ti David de Tidavid Malick Vigne Borcotel qui commence à expliquer le plan bon Dieu pour Haïti. Ils mettaient nous dehors à 7 heures du soir. Ça a été passé en 2000. 13. L'ité m'était nous deux à la Kaili dans e, la vallée de Jacmel, dans le sud-est. Et zone sud-est, la vallée de Jacmel, Madame Saré, l'Émilie, l'église de Dieu de Sion, yon y a des choses comme ça. Il dans quatre coins pays d'Haïti, il ramassait moun gens, il moun les gens, il venir chita même la cour avec elle pour connaître ce qui prend première dam, dame dans le pays d'Haïti. E, mais c'est Canada, la Vive. Li, et puis, le même ta vle dit, côté qui pral le ben, c'est pas haïti il était même dit c'est c'est c'est zone canada qui pral béni l'aime dit non c'est haïti il fâché contre nous et puis il mettait nous deux il est émilie et puis ça c'est faux christ mais pour faux prophète yo m'a citer grand yo m'a pas citer petit tellement yo en pile tellement petit yo en pile m'a cité grand yo grand faux prophète yo c'est pasteur miscadé pasteur miscadé et c'est un pasteur satanique, purement satanique, purement satanique. Mais côté bon Dieu t'a révélé, nous lui prend point ça, qui a vomi la jambe comme ça. C'est dans Grotte et Saint Raphaël, Grotte Saint Raphaël. Pirement satanique, gros Saint Raphaël et qui gagne, et mon Saint Raphaël m'a lié. Guez pasteur il lui-même, c'était gros faux prophète. Guez pasteur Marco, gros faux prophète. pasteur Mackenson, gros faux prophète. Guez pasteur Grégory Toussaint faux prophète parce que eh, les coujois parlent en bon vieux langage et puis ils fait connaître que pauvreté pauvre. Le mot pauvre, les dit ceux qui ne possèdent rien. Et puis ils tape un message sur pauvre pour le montrer, les gens doivent riche. riches. Oui. Nous gendons à riche, mais c'est avec bon Dieu. Ce n'est pas pendant que Satan a gouverné la terre. Pendant que Satan a gouverné la terre, bon Dieu dit dans Matthieu 5, verset 1er, «Heureux les pauvres en esprit, car le royaume Le royaume des cieux est à eux. Et puis, pour petit bon Dieu, vous vraiment vivre à l'aise vous accepter la souffrir. Des pour vous souffrance, vous pas de riche là des pauvres, ils pas et de servir mon Dieu. Bien, moi-même, c'est un pauvre, mon Dieu, pour lever ma dignité, mais avec Jésus, nous avec Satan. Il y encore qui est dans qui zone, dans zone, malade, et ça dit, il n'a pas fait ni inventé une femme ni un garçon. A dit, lui-même, dit, c'est bon Dieu. Li. Et Dieu, li, nous nous rencontré, il nous a comment a il nous il nous il dit, nous il il nous dit, nous nous il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, ça, l'été dans la zone de Baï, l'été l'église, l'église là, l'équipe prend les déchiffrer chaque voyo chaque chacun, payant dans le pays, groupe cap marche à pied, même avec nous, dans tout pays pays. Chaque côté nous passe, nous nous passer là tout Nous commençons 18 janvier 2010, nous commençons par là, le 28 janvier 2010. Nous ne contre net. même Marie nous a fait rencontre en 2012. Il est mon leader. Il un prophète avec lui, un prophète femme. dans y a prophète femme fait tout besoin pour lui, tout qui prend téléphone pour lui. Et le prophète femme, il le mot prophète. Alors, nous, nous, nous, nous, monde nous, nous, nous, qui nous, nous, moi, j'ai déchiffré tous nos faux prophètes, les gros faux prophètes qui ont fait le Christ dans le pays. Et il y a plusieurs toujours, mais c'est monde qui fait l'actualité dans le pays d'Haïti pour que le Christ disparaisse. Et alors, bon Dieu, il finir avec Bagaïsaïo. Il n'y a pas ça encore. Et puis, bon Dieu dit, il y a des étrangers qui ont sorti loin, bien loin, pour venir aider Bati. Ka tant que Seigneur. Ça a écrit dans Zacharie, chapitre 6, verset 9 à 15. Moun ka pral tête payan. Mes prophéties qui était écrit sous li, c'est dans Zacharie, c'est Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 10. Zacharie, chapitre, chapitre 3, verset 1 à 10. Et Grand prêtre de Josué grand prêtre Josué bon dieu c'est un monde qui était sale bon dieu la ville il nettoie il voyait un ange mettait rad retire rad sale qui sous lui mettait rad propre la bible c'était un monde qui était tant bout de bois qui était qui t'a boulé qui était prêt pour finir bouler dans du fenêtre et puis il est venu retirer dans du feu et puis il a rad propre sous lui et puis il a tête mon choix propre mon choix ça ça, ça veut dire une puissance une puissance et eh bien, c'est et puis bon dieu dit ouais me tout toute rad sale qui sous à rad propre Mwen, si vous obeyez mon border commandement pour suivre, dans ma border l'ordre pour suivre, pour moi ma voie, pour moi, si tout ça nous fait ou fait, c'est ou Même qui va diriger mes hommes. Ça écrit dans Zacharie chapitre 3 verset 1 à 10 Ben Moun ça a fin toutes affaires. Bon Dieu net, les obéi. Bon Dieu, alors et et, et bien Bon Dieu, Moun va le détail comment ça? Et puis Bon Dieu pourra le faire ça que il pourra le faire ensemble avec là. C'est comme ça, bon Dieu pral changer le pays. Et moi, comme si je me une sorte d'introduction, mais je fait tout fait, nous connaissons ça. Moi, je pral pour me faire une, une croisade. Bon Dieu, je vraiment déterminé la ça. si c'est au Cap, si c'est pas au Prince la fête. Et croisade, ça, mais ça, bon Dieu, m'a avec les étrangers, diaspora. yo. m'a 10 derniers, 10 premiers pays la diaspora, 10 premiers dans la diaspora qui écrite, qui relève c'est ce qu'il y a quelqu'un qui faire. Et croisade ça, pour que m'a détaillé tout comment et bagage ça honnête, euh, question de temps, de l'église, bon Dieu, comment le temps de marcher, comment tout, comment en long âge, yon croisade qui a duré n'importe deux ou bien trois semaines. C'est Se dix premiers mouns, bon Dieu dit dix premiers mouns qui relèm mieux mais comment m'a identifié moun ça, m'a posé en pile question. Parce que Fok Mounsao, c'est des gens qui sont vraiment dans bon Dieu, c'est des gens qui respectueux, c'est des gens qui ne peuvent pas courir de l'argent trop. C'est des gens comme Simdadou qui ont pris la vie pour ne pas aller dans le péché trop. Et puis, c'est des gens comme Simdadou qui remet et partagent. Tablè di ap gen en pile en pile aspect pou moun sa pour nan li pou vini dem camper croisade ça ki pral pour faire fèt se Dieu ki pral vraiment dim si c'est au cap si c'est Port-au-Prince que m'a pour pou me faire croisade ça OK <coughs> Et avant que moi dit ki moun ki pral président pays ça m'a pay li yon passage biblique dans la Bible que bon Dieu était moins et pour gouvernement pays pour gouvernement pays il était bon moins dans révélation et e yon exemple yon roi parce que gouvernement sa typiquement semblent à un gouvernement royal typiquement semblent à un gouvernement royal yon exemple si yon roi bon Dieu bon moins mais ça Josapha et ses deux chroniques 19, verset 4 à 11. Josaphat a réorganisé le pays. Joseph a arrêté la ville Jérusalem, mais il prend visite peu dans tout le pays encore. Depuis la ville beth Cid, de beth dans le sud, Rivé-Jouk, dans le monde d'Ephraïm, nord pour le faire peu tourner vin seigneur bon dieu ansette yoa li mette juge dans chaque la ville à Krampa, pays jida you après l'autre li dit juge calculez bien travail nous pour le faire parce que nous pour le juger nous pas pour le juger non yon monde, mais monde maintenant non seigneur l'a campé là-bas côté nous les n'a prendre jugement c'est pour nous qui est pour seigneur veillez sur nous dans tout ça n'a fait parce que seigneur bon dieu nous pas tolérer l'injustice à parti pris li pas cadeau dans même monde pour faire pas dans la ville Jérusalem même Josaphat a choisi quelques monde lévite prêtre à chef famille li mette pour juger tout cas qui en rapport avec la loi bon dieu. Ya. Tout procès moun la ville Jérusalem yo ka a yo naklote, li ba yo Lord, li di yo. C'est pour nous faire travail nous à pour bon dieu. C'est pour nous suivre Lord dans tout sa n'a fait. Chaque fois frère nou yo qui rete dans l'autre la ville yo, vinn pote cas devant nous. Qui se pour yon touye, qui se pour yon loi, yon lode, yon règlement aussi dans yon principe, yon désobéi. C'est pour nous parler à yon, pour yon pas faire rien qui mal devant ce Si nous ne faisons pas ça, ce yon a mauvais ni sur nous, ni sur le Si nous faisons ça, nous devons faire, pas nous même pas nou A Maria, grand prêtre là, va plus gros juge dans tout cas qui est en rapport avec la loi bon Dieu. Il dit, Amaria, grand prêtre là, va pi juge. dans tout cas qui en rapport avec la loi bon Dieu. Zebadia, petite ismaël chef branche famille, Jida, va pi juge pour tout ça qui est en rapport avec la loi bon pays. c'est bran va, va responsabilité de la vie, yo pour respecter tout Décision n'apprend. Mettez garçons sous nous, faites travail nous. C'est pour Seigneur. Ce toujours campé là avec monde qui marche droit. Qui veut dire passage ça, By comment Jérémie et Josaphat et Abbaï monde qui était en balio Lord comment yoter pour quelqu'un pour yoter comment pour yoter gérer pays. Où elle, elle parlait de lui dit Amaria grand prêtre là, va vapi gros juge pour tout cas qui en rapport avec la loi seigneur c'est ça, ça me dit les vagues un grand pasteur sur tout l'autre pasteur yo. un grand pasteur sur tout l'autre pasteur yo. ou elle dit Zébadia petit Ismaël là chef branche famille Jida, va plus pour tout ça qui en rapport avec la loi payant c'est ça il aurait le premier ministre elle avait dit chef des magistrats chef, tout chef toutes chefs et magistrats premier ministre man. et puis ou elle parle de juge dans tout pays il faut que vous juge selon loi Seigneur C'est pour vous et pour vous pas faire rien qui mal et puis il dit là la des chefs des levier des prêtres pour mettre chefs. ça c'est ça on va reler pasteur évangéliste et prophétesse dans le ministère dans l'église dans restauration Haïti ça dans et pour question tant bon dieu bon dieu pral permettre que tout don yo pral en fonction tout don ministère tant que don prophète a bien prophète dans l'église bon dieu a bien évangéliste e dans l'église bon dieu a bien ap apôtre dans l'église bon dieu a bien et, et, et docteur de la loi avec dire monde qui doué de parole qui connaît parole lan. très bien a bien et puis a bien et, et c'est apôtre oui, apôtre pasteur prophète évangéliste et docteur cinq dons du ministère ça ça yo parle exercer dans temple bon dieu et puis et a bien un grand pasteur des pasteurs c'est qui est le grand prêtre là et a e bien premier ministre des ministres tant ministre tout magistrat yo, ministre gouverneur yo cap là pour responsable toute bagaille pays net et nous kawé gouvernement ça c'est un gouvernement complètement Divin que la pied un gouvernement spirituel que la pied Moun pap kafe n'est pas de dans le gouvernement ça. Moun qui pral magistra yo, c'est des servantes et des serviteurs bon dieu et à pied c'est pas n'importe monde c'est monde qui en dans bon dieu en dans bon dieu avait dit qui gagne respect pour bon dieu qui gagne crainte bon dieu qui prige dans mon bon dieu qui croit dans bon dieu et, et, et qui a la foi et, et, et tout bon dans bon dieu c'est monde çaio qui va gouverner paysan cap ma, magistrat dans paysan pasteur c'est pas pasteur pasteur qui va gouverner pays qui va eh, gouverner eh, diriger dans temps bon dieu c'est pasteur et pas pasteur qui étudie théologie à pied c'est des moun bon Dieu a choisi même parce que nous, dans cinq dons du ministère pasteur son don pasteur c'est si un don que la pied et bien c'est bon Dieu même qui a choisi pasteur Sayou. Et puis, nous voyons côté que bon Dieu lui-même il pris pour pour pour changer tout le système commercial dans le pays. Il y a un de commerce qui pas fait encore dans le pays. Et nous avons dit ça pour allonger, grève permanente bijoux, maquillage, cutex faux crème peau po, pour changer couleur peau bon dieu pral bouler tout magasin ça yo et con ça yo pap nan pays encore femme yo pap joine bagage ça yo, pou yo mette anko. pour yo mettre eh, encore man, pour yo permanent permanente pour mettre dans tête yo crème pour changer couleur peau encore yo pap joine yo pièce encore bon dieu pral bouler tout magasin ça yo dans quel que soit côté yo yé dans pays et puis pour pour moun couper cheveux pour moun qui dieu dieu moi tout tout ça, tout garçon dans tout pays, y en a quatre pays d'Haïti, le Seigneur peut demander pour tout garçon yo, pou de couper cheveux pour comporter comporter de façon normale. Et si un garçon ne veut pas couper ses cheveux, ne pas bien prison pour trois, en prison. C'est le Seigneur qui a fait le juge, le pont, qui a le Tout ça, tout ça. Mais comment le jugement peut aller dans le pays? Il peut pour tout garçon de retirer cheveux dans la yo. Retire cheve nan parce que Ecoretsien 11 verset 14, il dit ça c'est pas naturel, il dit c'est il dit c'est pas naturel pour un garçon qui des cheveux longs dans la tête li, il dit ça c'est une honte. Pour femme mieux, il dit si femme yo pas voiler tête, toutes femmes doivent voiler. Et et puis m'a tout dit ça, c'est pas une jeune fille non. La Bible dit toutes femmes leur voiler pas le porter un message et ou doit voiler parce que l'on voiler c'est pour respect Marie. Vous avez dit jeune demoiselle pas bien doit voiler. Jeune demoiselle pas moi dans l'église, moi demoiselle a voiler c'est une fausse doctrine. Jeune demoiselle pas bien doit voiler mais c'est madame mariée qui doit doit voiler. Toute madame mariée doit voiler. Elle dit si on pas veut voiler, yoter mettre couper cheveux autant que tout garçon parce que la chevelure a été donnée comme voile qui veut dire que ou doit voir ou doit marer tête en femme toute femme doit qui marié doit marer tête yo et puis tout garçon doit couper cheveux yo il dit c'est honte c'est pas naturel pour garçon qui peut des cheveux longs si ou pas quitter si ou pas voulez quitter bon dieu lui même l'a jugé yo l'a tué yo et puis pour cigarette dans pays pour clérin dans pays bon dieu pour retirer système ça bagaille ça il pas en fonction encore dans pays parce que la bible dit tafia tenn nan, nan galate 5 verset 19 à 21 après différente nan yo, wapwe pale yate, ou, li pêche yo après pral parler de tafia tête li dit tout monde ça pa ka hériter royaume nan a fait clérer et sans ça nan pays la campé la campé parce que li cause en pile moun mouri li cause en pile moun a pêché li cause moun en pile moun pral péri cigarette tabac en système tabac lan a sorti nan pays parce que tabac lan c'est vinnio vinn avec lan pays et sous l'huis bon eau, je me suis dit que mon Dieu voyait moi, Marie me mar, fait dit que mon mari un mois, 31 jours à prêcher dans zone de la Caïmé, dans zone de en côté on a créé le Wassek net, et là, il fait cultive tabac. bon Dieu, c'est l'huis bon eau sous tant temps de président de l'huis et puis Blanc est venu. Et là, il a été mangé seulement la zone là, il qu'on fait ODVA, mais il est venu, il a acheté tous tes plats, il a mis les malheurs, il a mis les habitants, il fait le monté-monde, il fait le monté-monde, il a dans le monde, et mon, puis il a aussi même plante tabac là. Depuis les années ça, c'est tabac que vous faites. Quand vous le planter tabac, tabac ne pas prendre l'eau. Quand vous ne le planter tabac, vous ne pouvez de l'eau pour, pour tabac qui pas mouillé. Mais quand on essaie de lui a à, à, à planter au laguée de loi, le laguée de loi de façon à ce que maler qui est pas perdu du rio, Et bien plantation tabac là, dans quatre coins pays d'Haïti, bon Dieu va le retirer pour mon parfumer cigarette encore. Et ni question l'autre là, ni marijuana, ni cocaïne, quel que soit bagage ça qui pas pour entrer dans pays, encore. Et garçon, jeune garçon, qui pas pour fumer bois encore, tout ça a fini. Les fini bandits, les galio pour le déposer les armes. Dépose